Connect Team est un jeu d'ambiance coopératif. Les joueurs tentent de créer des connexions en associant des cartes. Dans Connect Team, les joueurs font tous partie de la même équipe. Le but est de gagner le plus de points en créant des connexions et en résolvant le maximum d'objectifs. Au début de la partie, 3 objectifs sur 6 sont placés au centre de la table. Ils demandent aux joueurs de valider une connexion, à un moment spécifique, avec un certain nombre de participants ou de cartes. Pour plus de challenge, il est possible d'ajouter des missions à résoudre les unes après les autres, ou de jouer avec un thème précis. La première phase d'une partie de Connect Team consiste à créer des connexions. En commençant par le premier joueur, chacun pose l'une de ses cartes sur la table. Lorsqu'il pose sa carte, le joueur a deux choix. Il peut créer une nouvelle connexion, ou compléter une connexion déjà présente. La seconde phase commence lorsque les joueurs ont posé toutes leurs cartes. Les connexions composées d'une seule carte sont défaussées. À tour de rôle, chaque joueur choisit et résout une connexion avec son voisin de gauche. Les deux joueurs comptent jusqu'à 3 puis annoncent un mot en même temps. Ce mot doit correspondre aux cartes de la connexion. Si le mot est identique, c'est gagné. La connexion est validée et les cartes sont mises de côté. Par contre, s'il est différent, elle échoue et les cartes sont défaussées. La partie s'arrête lorsque toutes les connexions ont été résolues. Les joueurs gagnent un point par carte. Leur score est comparé à un tableau qui va de 0 à 15. Pour conclure, Connect Team est un petit jeu d'association d'idées et de déduction coopératives aux règles simples et aux parties rapides.